Ces trois dernières années, de nouvelles techniques pour le motion design sont apparues en infographie 3D 2D. Euh, cela est dû au développement des outils graphiques à la disposition des studios de motion design, mais aussi à l'évolution des types de visuels traités par ces studios. Ces studios ne se contentent plus de bouger des formes abstraites ou de simples textes, mais travaillent maintenant sur des visuels complets et complexes pour la pub et par exemple la communication d'entreprise ou le cinéma. Donc ces nouveaux outils sont des logiciels que l'on trouve dans le secteur des effets spéciaux et du compositing pour le cinéma au delà du couple très classique After Effects et Cinema 4D euh, on trouve d'autres types d'outils et de logiciels maintenant, des logiciels comme RealFlow, qui étaient réservés aux effets spéciaux maintenant que l'on va utiliser dans le motion design, qui sont capables de générer des visuels de flux, de décomposition et recomposition de formes. Des logiciels comme Maya, avec maintenant le fameux module MASH, qui va permettre de maîtriser l'animation et la dynamique de formes, et de foule de formes. Bah, il y a aussi avec ces moteurs de rendu hein, comme euh, Krakatoa pour les particules ou Arnold en format PBR dont des visuels euh, très intéressants au final. Et enfin ce qui est important c'est que euh, on va se tourner maintenant vers un compositing euh, plus sophistiqué. Au-delà euh, d'After Effects et ses plugins préfabriqués, on va pouvoir utiliser un logiciel comme Nuke, qui est un système nodal puissant, capable de réaliser de vrais compositing 3D, ce qui est intéressant pour le motion design, pour maîtriser totalement le visuel au final.